Bon bah bonjour à tous, alors on va faire une présentation, un unbox en fait, euh, du jeu Doom. Aujourd'hui je suis avec Anthony, bonjour. un de mes abonnés. Salut, Salut. Euh, Moi déjà ce que je voudrais, euh, ce que je voudrais aborder c'est pourquoi, euh, pourquoi Doom En toute honnêteté. Hein. Pourquoi Doom euh, J'ai adoré le jeu vidéo, ouais. j'ai pas pu jouer aux anciens parce que j'étais un peu trop jeune, mais ouais. euh, le dernier qui est sorti il y a deux ans maintenant, euh, j'ai adoré. Euh, je l'ai encore fait il n'y a pas longtemps et puis euh, par hasard je suis tombé sur le jeu, je n'étais pas au courant qu'il existait ouais. et j'ai craqué. Ouais donc c'est un jeu de la licence euh, qui est distribué par FFG, qui a repris en fait la, la licence de Bethesda, hein, qui est donc euh, les, les créateurs de Doom mais notamment euh, également de, de Angel Scroll, hein, ils sont très connus pour ça, pour Morrowind, pour Skyrim hein, au niveau des jeux vidéo. Euh, toi, effectivement, t'es pas mal issu de l'univers euh, des jeux PC. T es PCiste, es un vrai PC gamer, consoleiste. Euh, <rire> console, console, tu joues à quoi Console, euh, PS3, Xbox 360. J'ai pas encore fait les achats de PS3 et Xbox 360, Attention, mais... la PS5 va bientôt sortir. Ouais, j'ai vu ça. Euh, et puis, euh, et puis donc, bah, surtout, moi, je te connais parce que euh, parce que bah, c'est mon c'est mon maître en, en Magic, en fait. C'est lui qui, me, qui, qui est en train de. Alors, on a fait qu'une partie pour l'instant, mais c'est prévu qu'il me monte un petit peu en compétence à ah, Magic, peut-être qu'on en reparlera de ça, peut-être qu'on fera une petite présentation de, de vidéo de, de Magic je si t'es d'accord parce que bien que tu en doutes c'est quand même un sujet que tu maîtrises, tu maîtrises bien et puis tu es surtout au fait de l'actualité donc je pense qu'on abordera peut-être le sujet parce que moi j'avais fait une vidéo euh, de Magic, mais ne connaissant pas le jeu, je me suis totalement vautré comme une grosse merde et du coup je me suis fait défoncer par la communauté qui nous a dit c'est Kiss Loser, qui sait même pas ce que c'est qu'une plaine, euh, voilà, donc euh, c'était lamentable. Allez, on fait un unbox euh, assez rapide de, de, de Doom, ce qu'on va faire c'est que on va euh, parcourir très rapidement la, la, la boîte. Euh, toi tu connais pas du tout le système de jeu en fait, alors on est bien d'accord. Moi j'ai joué à des jeux de type zombicide... Euh... Ouais. The Descent tout ça, mm -hmm. donc qui sont assez semblables, euh, c'est un peu un mix des deux là, parce que j'ai compris ouais, ouais. c'est ouais, un bah ouais. Overlord contre une équipe de 4 joueurs, on peut jouer de 2 à 5 euh, Après donc au niveau du plateau c'est un système de tuiles qu'on vient assembler en fonction des, des campagnes tout, tout à fait Et euh, donc euh, moi ayant aimé les deux jeux, donc Descent et puis euh, Zombicide, je me suis dit pourquoi pas jouer à un jeu qui est dans un univers que je connais, que j'adore euh, Alors moi je fais comparer ça à Assaut sur l'Empire qui est un jeu Star Wars puisque la page est quand même pas mal orientée sur, sur l'univers de Star Wars même si j'essaie de divertir un petit peu les expériences euh, Ce que j'ai trouvé intéressant dans Doom c'est qu'en fait les tuiles elles apparaissent au cours du jeu Je sais pas si tu es au courant de ça Non pas du tout Alors en fait tu poses la première tuile et il y a un des deux protagonistes qui est en possession du plan donc il y a la vision globale en fait du plan et euh, je crois que quand tu joues en fait les, les, les, les Marines, hein, on va les appeler comme ça, ce n'est pas, pas vraiment le cas, mais quand tu joues les Marines, tu ne sais pas où tu vas. C'est-à-dire que c'est en ouvrant une porte que l'adversaire te pose la tuile suivante. Donc tu es complètement en blind, et euh, je trouve ça génial en fait. Génial, je parce que je ne connaissais pas. Tu vois, tu vas constituer, alors il faut avoir la place dans la table, hein, mais en fait tu vas constituer en fait, ton jeu comme ça. C'est-à-dire que tu vas poser les tuiles au fur et à mesure de tes découvertes et euh, il y a une porte droite-gauche, tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. C'est génial. Bon, on va regarder très rapidement les livrets. Un grand classique chez FFG, c'est qu'on a plusieurs livrets à l'intérieur. On va avoir le livret d'apprentissage, euh, qui est un livret souple, hein, comme on peut les connaître euh, sur, euh, sur Rébellion, euh, avec, euh, avec un descriptif du matériel au niveau, au niveau des figurines. Alors, Il y a quand même 37 figurines euh, plastiques. Hein, c'est quand même assez sympa. Euh, vous avez euh, 4 marines, c'est euh, 33 démons. Vous avez des dés. Alors il y en a 6 dont on peut imaginer qu'ils ne seront pas en nombre suffisant. Parce que ça, il faut savoir que c'est un, un grand kiff de chez FFG, c'est de vendre des jeux en ne mettant pas assez, assez de dés. Bien entendu, le livre, il est intégralement euh, en français et en couleur. On va retrouver... Dans le jeu, euh, des cartes d'événements hein, qui vont vous permettre en fait, de faire des actions en fonction de, de, de la façon dont vous constituez votre deck et votre pioche. Il y a euh, des cartes d'action, des cartes d'invasion. Et puis surtout, ce qui est très intéressant dans le ce jeu, c'est qu'il euh, y a une notion euh, de, de munitions. C'est-à-dire qu'en euh, euh, fonction euh, de ce que tu vas découvrir dans les salles, tu vas récupérer en fait, euh, des munitions. Et si tu fais passer ton personnage dessus, ben tout simplement il va, il va acquérir cette munition Et tu ne te pourras te servir de certaines armes que si tu as les munitions dans ton pack de, de, de, de Marines Donc ça c'est assez, assez sympa Donc un premier livret hein, qui va vous expliquer euh, les règles de base Comme à l'accoutumée maintenant euh, chez FFG vous avez le livret de référence Donc le livret de référence c'est lorsque vous avez lu les règles et que vous commencez à les maîtriser vous avez la possibilité d'avoir en fait un, un, un lexique, c'est-à-dire que si tu as une question sur euh, le tir, bah, tu, préférentiellement il faudra venir là plutôt que de relire l'intégralité des règles, tu iras dans le guide de référence, tu iras euh, chercher, euh, voilà, j'arrive je je, sur, sur carte démon et puis tu as l'information pour les cartes démon et que pour les cartes démon. Donc ça c'est une invention de FG qui est quand même assez intéressante et qui est maintenant reprise chez beaucoup d'éditeurs et notamment chez eux, ils font ça systématiquement, c'est le double livret qui te permet ensuite de ne faire appel que à celui-ci quand tu maîtrises les règles. Tu remarqueras à l'usage que les informations que tu as là, elles sont légèrement un peu plus poussées que ce que tu vas retrouver ici. En fait. Là, c'est vraiment le livret qui te permet de, de faire la et première de partie le jeu ouais, Exactement, de faire une première idée. Et celui-là, ce sera vraiment ton, ton, ton livre de chevet. Et puis là, ben, on a le guide d'opération, puisque ben, comme on l'a dit, euh, Doom, c'est un jeu de scénario avec des tuiles qui se constituent. Donc, pareil, au même style que dans Hybride Nemesis euh, ou dans ASSO ou alors euh, ben, dans Zombicide. Vous allez avoir tout un ensemble de scénarios euh, avec euh, ben, un grand classique, c'est-à-dire qu'on vous présente euh, la mise en place au niveau, euh, au niveau des tuiles et puis euh, et puis les conditions euh, de réussite, les conditions de déploiement et les effectifs de chaque de chaque côté. Voilà. En tout cas, c'est tout en français. Je trouve que le, le, la partie prix euh, graphique est vraiment vraiment vraiment sympa c'est vraiment cool euh, avec euh, les deux démons là, pour l'apprentissage ouais, euh, hein, ouais. et la référence plus le guide d'opération avec la marine ouais, on parle des, des couvertures moi celle ci elle commence à être vraiment connue parce que c'est un des personnages clés du dernier doom mmh. euh, qui avait euh, qui avait été présenté dans les euh, dans les démos et c'était vraiment euh, vraiment euh, c'est un perso qui a marqué quoi. bon alors après forcément t'as pas des puncher encore mais ça va pas tarder je pense bon, on a tout le système un euh, hein, des les, les, des, des pions, donc vous avez les pions de dégâts, vous avez les pions au niveau des armes, hein, puisque vous avez des catégories d'armes euh, des bleus des rouges, euh, des jaunes qui vont avoir bien entendu des effets différents et donc l'intérêt c'est de pouvoir euh, mettre tel type d'arme à tel type de personnage alors après moi je connais pas les règles mais s'ils ont bien fait les choses, j'imagine que si un perso meurt peut peut-être récupérer son arme, je vois qu'il y a du snipe non, euh, pas du tout encore le je... donc... Moi non plus, en vrai on est dans un unbox donc de toute façon c'est normal, on, on, on unbox euh, au niveau des pions, de la qualité du pion c'est du FLG donc euh, ça, reste, euh, ça reste ce qu'on connaît au niveau de l'épaisseur et tout ça euh, ça reste ce qu'on connaît. et puis là bah, on commence à aborder euh, les tuiles donc il y a un système j'ai vu qu'il y avait un système de porte euh, qui est soutenu par euh, qui va être soutenu par un petit socle et puis donc vous avez votre porte en 3D c'est un petit peu comme euh, le, le jeu de confrontation hein, qu'on avait déjà présenté sur cette page là alors bien sûr les, les, les tuiles elles sont recto et verso. Hein. Alors, soit recto verso parce que il va y avoir notamment des pièges. Quand tu passes dessus, tu le retournes, ça l'active et donc ça, ça montre que le piège a été activé. Soit tout simplement bah, pour démultiplier la capacité de scénario euh, avec un minimum de tuiles. Bah, vous avez des tuiles recto verso pour pouvoir faire faire plusieurs euh, plusieurs types de parties. Voilà. allez ah, hein. J'ai hâte que, hein. J'ai. Mais là. Tu jouer. Ouais, ouais, ouais, non, mais je vais venir jouer. Ah, la tranchée Alors, ça, les, ça, les abonnés connaissent bien. C'est ce qu'on appelle la tranchée FFG. Moi, j'appelle ça la tranchée FFG. Alors, bon, en l'occurrence, je suis médisant parce que, étant donné les tuiles qu'il y avait dedans, ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais FFG est un grand spécialiste, et ça, on le verra euh, cette semaine pour un autre jeu de te vendre une boîte carrée, puis en fait, il y a une tranchée, et ils auraient pu mettre que ça, si tu veux. C'est-à-dire mmh. que ça, c'est du vide. Hein voilà, mais bon là en l'occurrence pour Doom c'est pas du tout le cas, hein. c'est bien, bien fourni. En l'occurrence, quand hier j'ai ouvert, j'ai... C'est vrai les, les gros bonhommes ici. Ah Ah, bah alors je suis vraiment médisant. <rire> eh bah ben, je suis vraiment médisant. Pour une fois, en dessous, il y a euh, vraiment, euh, vraiment la figurine. En, avant de regarder les figues, on va juste euh, aller très rapidement sur les cartes, parce que bon... On unbox donc ça il y a pas trop il euh, y a il bon, y, y a quand même moult hein il y a une centaine de cartes il y a une centaine de cartes ouais, de cartes, ouais. Ah, ouais. donc je vois qu'il y a des cartes au format classique donc ça c'est un format classique euh, de chez euh, voilà ça, ça correspond à du X Wing euh, classique donc normalement ça devrait rentrer hein, dans tes dans les ouais, hein. je pense que oh, ouais ouais ça devrait rentrer alors qu'est-ce qu'on a On a des cartes plutôt type armure, repositionnement. Donc ça, ça doit être plutôt des cartes d'équipement, je vais dire. Comme ça, vite fait. Là, on a des enchaînements ou shotgun. Donc ça, c'est peut-être plus des capacités qui vont te permettre d'améliorer ton personnage. Donc j'imagine aussi qu'en fonction des, des, des, des possibilités du jeu, de l'avancement de ta partie... Voilà, des, des, oui. des, des rafales courtes, hein. ça c'est des cartes que tu pioches qui te permettent ensuite de les jouer en fonction des, des, des situations. Donc, ça me paraît logique, hein. il va y avoir une main constituée. constituer, euh, tu devrais avoir, on va dire en moyenne, ces 5 cartes dans ta main. Tu consommes une carte, à la fin de ton tour, tu as le droit de reconstituer ta main euh, sur la base de ta, de, de ta pioche. Je pense qu'il n'y a, a, a rien, entre guillemets, de nouveau là-dessus, mais pourquoi pas, parce que de toute façon, ça fonctionne, ça fonctionne très très très bien. Euh, ça c'est des cartes d'objectifs, de... élimination d'ennemis, si fin du round. Oui mais tu as passé une carte aussi de personnages. Ouais, alors ça on va, on va, on va en parler à la fin. Et là ça c'est les cartes effectivement bon, d'objectifs. Alors ça ce qui serait intéressant c'est d'avoir des objectifs euh, qui bougent en fonction, de, en fonction du scénario, enfin qui évoluent au cours du scénario. Ça peut être sympa. Ok. Toi, tu as déjà un peu regardé, non, de ce côté-là bah, euh, Pas J'ai ouvert la voiture ouais. j'ai enlevé les pastilles, j'ai monté la, la figurine qui a monté sur celle du Cyberdémon, ouais. en toute ouais. partie. Ouais. Et euh, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai juste joué deux minutes avec la figurine. Ouais, t'as euh... joué au figurine. <rire> <rire> <rire> voilà. Je te vois dans le salon. <rire> <rire> Mais c'était tout. Voilà, on va regarder une carte comme ça rapidement. C'est le Delta Marine de l'UAC. Donc, il a une santé de 10. Et il a une capacité de sprint. Euh, qui lui permet de défausser une carte de votre main pour gagner 6 points de déplacement donc effectivement tu vois tu as une main et tu vas sacrifier une de tes capacités pour te déplacer à 6 sachant que quand tu sprints, euh, par exemple ça te permet de rentrer dans une salle et euh, de pouvoir ensuite récupérer euh, tout, tout, tout ce qui traîne quoi. donc euh, armure, munitions, euh, euh, points d'objectif donc ça peut être un, un intéressant, intéressant de le faire voilà, c'est pareil que tout franchement je trouve que le, le, le parti pris graphique est vraiment excellent euh, c'est vraiment, euh, vraiment super chouette on a des dés euh, qui sont euh, spécifiques au jeu. Ça, euh, c'est quelque chose. On a l'habitude, mais on n'aime jamais parce que euh, souvent on en a, on en a, alors, tu vois, on a deux dés noirs et puis quatre, quatre dés rouges qui doivent correspondre euh, soit à la dégâts, touche, ouais, touche dégâts. Et puis on a donc ces fameux petits socles hein, avec qui permettent de, de monter, de monter les portes. Et donc, comme tu le verras lorsqu'on fera une partie, parce que j'aimerais bien qu'on en fasse une ensemble. Euh, et ben, en fonction de la porte que tu ouvres, tu vas découvrir le, le décor. On va s'attarder rapidement, et donc là, ben, je te les emprunterai. Et puis ouais, on fera ouais. alors là du coup, en la vidéo, ça va <rire> se mettre sous impression, tout ça va être exceptionnel, <rire> exceptionnel. Voilà. Alors les figurines. Les figurines. Euh, on va commencer par les par les Yanti. On va Yanti par les Yanti. Il n'y a, euh, a que 4 marines. Il n'y a que 4 Yanty. Il n'y a que 4 marines qui ont chacun donc, leur propre euh, on va dire, euh, design. Ouais. Donc euh, une arme différente, une posture différente. Alors moi je trouve que c'est euh, assez détaillé. Après toi qui connais quand même plus que moi, euh, je te laisse donner ton avis. Mais, euh... Eh ben écoute, moi je trouve qu'au niveau détail c'est pas mal. Étant donné qu'on est en train de... Enfin moi je, je, je vis une expérience assez trouble avec, avec Star Wars Légion qui est de plus en plus détaillé, mais qui au début m'a beaucoup déçu. Alors, par contre, ce que je vois, c'est qu'ils ont tous des armes différentes. Oui. Donc, j'ai peur que, ce que je... la, la, la connerie que je disais tout à l'heure, euh, ta capacité à ramasser une arme pour, pour t'en équiper, ne, ne se vérifie pas forcément. Mais effectivement, elles sont, euh, elles sont assez sympas. Je trouve qu'elles sont plutôt détaillées, effectivement. On, on verra sur les monstres. Et c'est du monobloc. T'as dû coller les bras, là Non, non, rien fait du tout. T'as rien fait du tout sur cela. Ah, oh, d'accord. Donc, c'est déjà ce Alors, ça, j'aime bien déjà soclé. C'est une vraie galère euh, de socler une figurine maintenant. Il euh, y a des plastiques qui collent mal. Alors, les abonnés vont dire ouais, il, il fabule et il, il sait un pied. Mais euh, voilà, souvent tu joues, souvent tu déplaces tes figurines, tu arrives chez le pote, euh, elles se sont des socclés, quoi. Dans, pendant le voyage. Ça c'est une vraie galère. Là c'est déjà soclé, c'est fait et c'est euh, vraiment sympa. Les poses sont plutôt sympas. Je trouve qu'elles sont plutôt dynamiques. Donc euh, ça c'est intéressant. On va, là, ils, les verront, euh, ils les verront en macro. Ouais, alors ça, je suis mitigé, tu vois. Alors lui, donc euh, pour ceux qui connaissent le jeu, donc c'est euh, son nom, je ne me souviens plus du nom, malheureusement, mais euh, c'est la petite euh, boule en armure qui va euh, vous charger euh, et vous faire très très mal, vous mettre à terre. Euh, moi, franchement, je, je trouve qu'il est joli. Après, euh, je suis dit, moi, niveau figurine, bah, je, je connais dans le jeu, ouais. très ressemblant. Ouais, ouais. Après, à euh, voir une fois que ce sera peint, mais... Euh, je trouve déjà comme ça que, que ça a de la gueule. Quoi. Ouais, il, la... Il, a, il a il a effectivement vraiment de la gueule. Alors moi je, je découvre le truc, donc tu me dis que c'est vraiment tiré du jeu, c'est oui, vraiment des vraiment... figurines que tu as rencontrées non, en jouant. Oui, c'est le... que les, euh, tous les démons sont euh, les démons du jeu. Mm -hmm. Les armes représentées euh, sur les Marines ce sont les armes du jeu. Les ouais. armures sont ressemblantes. Euh... Tu le vois pas les Marines quand tu joues, puisque Doom c'est du FPS. Le... Tu la première mission, les dans les Minute 30, tu euh, te réveilles donc tu es à moitié nu dans une pièce d'attaché, tu sais pas ce qui se passe. Ouais. Ouh, tu, oui. passes une porte, <rire> tu passes une porte et là tu tombes sur quoi Sur ton armure, donc en fait tu vois l'armure comment elle est. Euh, J'imagine scène. je vois la scène, bien sûr. Après tu ne vois plus euh, ton personnage, mais euh, tu, tu sais à quoi ça ressemble. Ah Alors, ça c'est là, il y a une différence. Alors, alors celui-là, là, cette espèce de ça, boule, c'est le faucheur. Donc le faucheur, c'est un personnage dans le jeu qui, euh, qui saute partout, qui lance des boules de feu, qui est très chiant. Et ouais. euh, donc euh, je pense que. Bah, j'espère juste c'est que les, les monstres ont des capacités qui correspondent à ce qu'on peut, on peut rencontrer dans l'univers.. Euh, de Doom, ouais. euh, c'est à dire que par exemple ce petit bonhomme là pourrait euh, charger en ligne droite sur euh, un nombre de cases définies, euh, mmh. par exemple mmh. en affligeant ou en mettant à terre les personnages, et que celui-ci serait beaucoup plus agile et pourrait par exemple euh, frapper à distance. Mmh. Ça pourrait être vraiment sympathique. Lui il va frapper à distance, lui il va tirer Alors, tout simplement. Lui, il va tirer, oui. Alors c'est quoi ça un... Alors, Lui c'est un... Un, soldat... ben, un soldat infecté normalement. Donc, euh... C'est une espèce de zombie plus ou moins, qui, euh, qui est armé d'un fusil à plasma et euh, donc qui tire à distance, qui est très lent Il bouge vraiment pas vite pour le coup, mais euh, il fait beaucoup de dégâts D'accord euh, ça, ça peut être... Euh... Alors, je fouillote je fouillote mais je crois que de ce côté-là, j'ai sorti... Je j'ai trié donc les gros et les... Ouais, les donc là, là les... genre, on a présenté tous les styles Là, on va passer au truc sympa <rire> Tiens Parle-moi de cette... Ah Alors lui, je l'adore parce que lui... Je te laisse le présenter si tu l'adores. Non, mais tu vas le présenter parce que je n'en connais rien, en fait, euh, dans euh, l'univers de, de Doom. Par contre, je peux te dire clairement d'où il vient, c'est qu'il vient de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que cette boule avec un, un, un œil euh, cyclope, ça vient vraiment de l'univers de Donjons et Dragons. Je présenterai, je mettrai une incursion euh, dans la vidéo pour, euh, pour, pour le prouver. Une boule là, justement, que tu dis avec un oeil de cyclope, euh, c'est une boule qui vole, ouais, flotte dans le lit vite, et euh, donc c'est pareil. Il peut lancer donc des, des sortes de rayons, pas de rayons, mais de boules de, de, de plasma ou je ne sais pas ouais. quel projet qui, qui était très moche dans la première version. Il hein, faut savoir <rire> que c'était un truc tout pixelisé de 10 après, tu joues là, tu, tu mets un code d'émulateur et tu te le fais. Dans la version euh, de Doom de 2016, euh, tu as des niveaux cachés <rire> tu vois les graphismes de l'époque, bien sûr, en bonne, en bonne résolution. Ouais. Mais, euh, Ou tu dégueules quand même quoi. Tu dégueules quand même. <rire> Après ça permet de voir l'évolution depuis ça, plus de 20 ans. Imagine donc, les jeux dans, dans 20 ans. Voilà, hein, on mais euh, ouais, donc cette petite boule là, donc euh, cette petite boule d'être bien dégueulasse qui, qui flotte dans les airs, qui lance des, euh, des, des boules d'énergie et qui fait très mal. Mmh. Donc euh, non, ça, ça c'est pareil, je sais pas ce qu'ils pourront lui mettre comme capacité dans le jeu, mais... Euh... Tu connais son nom Alors là, je t'avouerai que les noms, euh, j'ai repris le jeu la semaine dernière, j'ai pas je suis pas retombé sur tous les, jeux, sur tous les, euh, sur tous les monstres encore. D'accord. Donc euh, les noms, je ne les ai pas tous. Alors, il y a le fameux qui est sur la couverture euh, du jeu, et qui est euh, notamment sur la couverture du livret d'apprentissage. Celui-là, tu as dû vous rencontrer, il a dû bien te faire chier. Celui-là, il lance des missiles. Ouais. Carrément, il lance plein de missiles. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de missiles. Il fait beaucoup de dégâts de zone. Euh, donc, euh, il est très grand dans, dans, dans le jeu. Il fait quasiment deux fois ta ta taille. Et, euh, donc là on, on se rend pas forcément compte à côté de, de la figurine, mais c'est assez proportionné. On voit quand même que euh, le personnage est, est penché en avant, donc ça, ça réduit sa taille. Mais euh, ça respecte bien l'univers encore euh... du jeu. Alors celui-ci, parle moi voir de cette grosse bestiole cornue Alors la grosse bestiole cornue, moi je les appelle les, euh, les buffles les taureaux en général. Parce que c'est une sorte de, de minotaure, d'ailleurs tu vois les sabots qu'il a. Ouais. Euh, donc euh, une grosse bébête qui fait très mal au corps à corps il ouais, ne faut pas s'en approcher Sinon c'est euh, assez facile à tuer, c'est un tank quoi. ouais ouais C'est un, un petit tank qui te, qui te colle une baffe et euh, tu te dis au revoir au jeu tu tu D'accord en, mmh. en tout cas elles sont très très belles celles là hein. je, les, je te les emprunte ce soir, je te ouais. les rends demain Celle-là elle me plaît beaucoup Alors celle-ci, euh, donc euh, bah, c'est pareil tu vois, c'est un tank mais à distance euh, euh, ça fait très mal, ça tire partout, c'est une horreur à gérer. Ouais. Euh, parce que dans Doom, donc je sais pas si tu t'as déjà joué au dernier jeu vidéo. Ou quoi, non, je j'ai pas fait le dernier. Euh, le truc dans Doom, c'est que tu tombes jamais sur un seul monstre, tu tombes à plusieurs. Donc, quand tu mélanges les types, quand tu tombes sur un lance-missile, sur un chargeur, sur un faucheur, sur un truc comme ça et sur ça, ouais, et tu tombes fini. sur ça. Ouais. Il faut prioriser. Ouais. <rire> Très bien. Qui est le plus chiant, qui est le plus facile à tuer. Je pense que dans le jeu de plateau, il va falloir <rire> prioriser aussi. Voilà, c'est ça. Généralement, moi, tu vois, j'aime bien commencer par les petits trucs faciles à tuer. Ouais, je suis comme toi. Voilà. Et après, je prends les menaces à distance. Ouais. Et le corps à corps, je le finis euh, généralement en dernier parce que bon... Ah, c'est pas euh, euh, ouais, technique. C'est pourtant tellement simple. Voyons. Jusqu'au jour où il y a ça. Voilà. Et là, il faut prioriser. Le cyberdémon. Sauver sa qui, vie. Le euh... cyberdémon, tu dis Ouais. Elle est magnifique, hein C'est son nom. Euh, donc, c'est lui qui vient en, en quatre pièces. Donc, la tête qui se détache, les deux bras. Ouais. Et donc, le... Facile à le... monter. Ah, bah, regarde. Tu as pas à coller, là, en plus. J'ai pas collé. Donc, je sais pas si j'ai réussi à. Et tu démon, vas galérer pour. Non, mais te force pas. Mais euh, c'est juste à clipser, en fait. Ouais. C'est euh, du à clipser qui tient. C'est du à clipser qui tient. Moi, je tenais du à clipser qui tient pas. Mais là, ouais. tu Voilà. Tu vois, c'est. Ah oui, d'accord, ok. Euh, il suffit de hop, on vient, on positionne dans le bon sens, on appuie. Ouais, ils ont utilisé le système de détrompeur qu'on retrouve dans Star Wars Légion. Et euh, donc, bah, la figurine, vous <coughs> verrez sur la macro, mais euh, beaucoup de détails, je trouve. Ouais, très beau. Hein. Euh, donc, euh, et donc là, si, ouais, je sais pas si vous verrez, tu feras une macro Ouais, je, je ferai une macro de deux, ouais, ouais. ouais mais euh, ouais, il en faut, il faut 3-4 gars en hauteur pour faire euh, la hauteur de celui-ci. Voilà, ouais. donc euh, c'est vraiment. Euh, représentatif du jeu hein. parce que quand tu tombes dessus dans le jeu déjà c'est comme ça je me souviens d'une mission où tu tombes sur quatre bonhommes comme ça ouais plus bien sûr accompagné petit copain copains. Hein. Ah ouais, ouais, ouais il vient jamais tout seul ouais. et bah c'est marrant ça bien on, si on a un caractère un peu euh, un peu rentre dedans un peu un dedans. comme moi on, on fait chier les voisins <rire> <rire> ok bon bah écoute on a tout euh, vu dans cette euh, donc, ce premier unboxing, hein, on, voulait, on voulait présenter un petit peu les choses, bah, surtout, surtout dire que le jeu était, était en place chez toi. Euh, ce qu'on fera, c'est qu'on va regarder. Euh, donc, moi, je vais faire les macros en rentrant à la maison ce soir. Et puis, ce qu'on fera, bah, j'espère, c'est faire une petite partie. Je te laisse euh, le temps d'agréger euh, ouais. les règles. Et puis éventuellement, et ben un week-end, je passerai chez toi et puis on, on filmera on une partie euh, moi, ça de, me très de, bien. Bien de Doom parce que jouer, jouer, moi ça me manque et comme tu le sais, ben, je suis comme toi, on est un peu, ouais. est un peu tous isolés hein, en Ile-de-France, paradoxalement c'est là qu'il y a le plus de monde mais c'est là aussi qu'il est très difficile de se rencontrer, les gens qui connaissent comprendront, les gens, on ne mesure pas en, en kilomètres mais en temps, j'adore. <rire> Et puis, euh, et puis avoir fait ça, après avoir fait ça, on fera, on fera un apéro game avec du Magic. qu'est-ce qu'il a pas dit Un game avec du Magic. Oh, <rire> <rires> <rire> non non, non, non, non je <rire> Voilà, en tout cas Anthony, je te remercie beaucoup eh, bah, euh, de l'accueil. Euh, mm -hmm. Et puis eh ben, on reviendra, on reviendra sans aucun doute sur Doom. Tu l'as payé combien alors, je l'ai payé 55 euros, là il a baissé de prix, il est passé de 75 à 55. C'est euh... ça. Ouais, c'est ça temps. qui t'a motivé aussi. Hein bah En fait, j'ai vu une promo, je me suis dit une promo, et en fait, non, c'était pas une promo, c'était la boutique en l'occurrence où mmh. je l'ai trouvé qui avait... D'accord, d'accord. Parce que moi, effectivement, j'ai cherché sur Internet, pour l'instant, il est toujours dans les 70 ouais. balles, et j'ai trouvé un endroit où il est à 50, voilà. mais c'est encore assez difficile. Donc, je pense, au vu de la qualité des figurines, de la qualité du matériel, que tu as vraiment, vraiment fait le bon choix. Voilà, parce que tant qu'on peut s'acheter des jeux, à ce prix-là, euh, faut pas, faut pas, faut pas, il ne faut pas éviter. quoi. Il faut vraiment essayer d'en agréger un maximum, parce qu'après, ces jeux-là, ils sont retirés. Et quand on voit les figurines, euh, je pense que... Tu me montres un rose si tu l'as acheté Ouais. Hein <rire> parce que rien que pour les peintures, elles sont magnifiques. Merci à tous. Il me reste à vous souhaiter, comme d'habitude, de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, ciao Bye bye Au revoir Ciao